D'après toi, comment est-ce que les médias évolueront ces prochaines années Oui, je pense que Internet va devenir le média principal, puisque déjà, les gens utilisent beaucoup plus Internet que la télévision, par exemple, ou les journaux, la presse écrite. Donc peut-être que la télévision, je pense que la télévision disparaîtra. Les gens regarderont les films plutôt en ligne, sur leur, télé, leur téléphone portable ou ordinateur portable. Après, la presse écrite, les journaux disparaîtront peut-être aussi parce que on peut lire les journaux en ligne déjà, ça existe, c'est pratique, euh, on n'a pas besoin de, de transporter du papier, on a tout à portée de main dans, dans un ordinateur, sur un ordinateur. Donc euh, Internet, je pense, restera euh, le principal média et les autres disparaîtront progressivement, peut-être la télé en premier et ensuite la presse écrite.